À tout le monde donc, comme vous pouvez voir j'ai plein de choses à vous présenter unboxing et euh, game cache bon, donc on va commencer par game cache. allez c'est parti pour commencer nous avons un puzzle pokémon <rire> donc là c'est pas des jeux vidéo hein, ça change voilà il est tout neuf emballé voilà et je vous ferai euh, une vidéo spéciale puzzle pokémon Pareil pour euh, l'autre et l'autre donc il s'agit de Bambi et ouais j'aime ça aussi j'aime beaucoup Bambi toute mon enfance et euh, donc comme vous pouvez voir il y en a d'autres ici voilà il y a Dembo, Mickey, Cendrillon et Blanche-Neige donc voilà je vous ferai des vidéos là dessus je sais pas quand on verra Et maintenant passons à l'unboxing Et donc voilà de quoi il s'agit un Megaman donc, Je vais le sortir tout de suite mes yeux ça arrive le voilà magnifique vraiment magnifique imaginez ça sur mon étagère plus tard ça va être trop beau vraiment beau Je vais le mettre là pour la peine. Allez, au suivant. Alors, qu'est-ce qu'il y a là des jeux on dirait peut-être. On va voir ça tout de suite. Ah ah, des jeux, des jeux, des jeux. Du rétro, du rétro. Ah, j'ai une petite souris là, je crois savoir avec quoi ça va. Donc c'est euh, bien Nintendo. Hein. Voilà. J'ai un Donkey Kong Cond sur Super Nintendo. Donc je ne possède pas encore cette console-là. Hein. Mais je compte l'avoir euh, un jour. Donc euh, voilà. Ça sera pas pour tout de suite, bien sûr. Parce que les consoles, c'est pas donné. J'ai Sonic 2 pour compléter ma collection de Sonic sur Mega Drive. Et ouais. Complet. Et j'avais pris aussi des livres comme ça. Des petits mangas comme ça. Alors je connais pas. Mais ça m'a donné envie. Parce que bah.. Euh, je sais pas, euh, pas qu'est-ce qui m'a vraiment donné envie, mais ça m'a attiré ce, ce, ce manga-là, donc j'en ai mis deux ou trois, trois je pense. Voilà, donc euh, je les lirai euh, un de ces quatre et, et bah, je vous ferai une vidéo là-dessus euh, et je vous dirai qu'est-ce que j'en pense si je, si je vous le conseille. ou quoi. En tout cas, je vois qu'il y a les personnages Disney dedans et tout. Donc euh, ouais j'aime bien Disney mais euh, plus les années euh, bah, les années où j'étais même pas né quoi, les années euh, 80, même avant, 60, 70, 80 quoi, voilà. Et le dernier jeu, un Mario Paint. Donc en fait la souris là, elle va avec. Voilà. Donc euh, bah, c'est pareil hein, que le Donkey Kong sur la console Super Nintendo que je ne possède pas pour le moment. Au suivant, le petit dernier. Voyez voir. Alors, commençons. Ah bon, là, il ne s'agit pas d'un jeu. Qu'est-ce que c'est Ah, il s'agit d'une manette Gamecube Ça tombe bien parce que j'en avais qu'une. Donc euh, en fait ma Gamecube elle est blanche, j'avais déjà une manette blanche, enfin, comme celle-là en fait. Voilà, elle est déjà un petit peu servie, hein. mais euh, bon elle est en bon état quoi, très bon état. Même. Il y a juste un petit, euh, je sais pas si on va bien voir sur le... là, Là, c'est quand on la pose, je pense que ça a dû frotter un peu. Voilà, donc ça c'est... J'avais bien vu en photo tout ça, hein, pas de soucis. Donc comme ça, et ben comme ça on pourra jouer à descendre à GameCube. Il m'en faudra encore deux autres parce qu'il y a quatre peurs dessus, donc ce serait venu que j'en ai encore deux autres. Donc pour le moment, on deux c'est bien. Ah ouais Ah ça c'est le jeu que j'avais, je sais pas, quand j'étais je sais pas 7 ans, 7-8 ans. Euh, j'en avais malheureusement pas pris bon usage à l'époque. Et là je l'ai retrouvé. Il s'agit d'un jeu qui vaut maintenant assez cher. Mais moi j'ai réussi à le trouver pour un prix assez raisonnable je l'ai eu euh, avec les frais de port, je dirais au total 25 euros par mais maintenant euh, ouais ce jeu là il vaut plus que ça hein. moi je l'ai vu euh, plusieurs fois euh, une quarantaine d'euros 45 euros j'ai vu 50 euros Voilà, donc il s'agit de Pac-Man sur PS. Batman World, voilà. Donc il y a juste une petite fissure là, mais ça se paye. Je l'avais vu euh, sur la photo et j'ai vu euh, exactement le même. Alors avec aussi une petite fissure comme ça, mais 20 euros de plus. Donc je me suis dit, bah autant prendre le moins cher. Voilà. je vais l'ouvrir. Ah c'est bien, il a bien protégé. Euh... Euh, la personne qui a fait ça il a mis ça euh, dedans donc, voilà comment il est donc ouais euh, par contre il n'y avait pas la notice enfin je sais pas s'il y avait une notice dans ce jeu désolé les gars j'ai eu une petite coupure de caméra donc oui je disais c'est bah, si pas grave si j'ai pas la notice parce que bon, je suis pas un grand collectionneur un vrai collectionneur et euh, pour la boîte là je peux la changer donc ça il a pas de souci. parce que il faut que j'en prenne soin de ce jeu là c'est une histoire de d'amour entre lui et moi j'adorais ce jeu quand j'étais petit et j'ai des bons souvenirs et j'ai trop hâte de m'y remettre alors je sais pas quand mais euh, dès, que, dès que je rebrancherai ma PS1 je pense que je résisterai pas à, à choisir celui en premier je pense enfin l'édition play bien sûr alors au suivant alors Playstation 2 j'ai un Sonic Raiders que je n'avais pas encore donc à tester et un Crash Bandicoot Twin Sanity, pareil à tester, je connais pas. PlayStation 2. Et en dernier, j'ai Sly Raccoon Je sais pas si je le dis très bien. Voilà, mais ça c'est pareil, je ne connais pas du tout j'ai pas le note ici dedans je vais pas regarder euh, d'ailleurs dans les autres normalement non ouais comme dans les photos j'ai vu ça dans les photos aussi voilà bon le principal c'est d'avoir les jeux en très okay. bon état et ben voilà ça s'entasse ça s'entasse dans ce petit studio euh, pas vraiment meublé, <rire> c'est pas mes meubles aussi donc c'est un petit peu chaud moi et Megaman on vous dit au revoir dit au revoir Megaman au revoir tout le monde abonnez-vous <rire> abonnez-vous sur Eden Gaming oh oui tiens et tu sais quoi je t'embauche chaque fois qu'on va arriver en fin de vidéo et eh ben c'est toi qui annoncera tout ça ça vous va les gars